Anecdote perso, j'ai dragué une gauchiste, c'était il y a quelques temps maintenant, ça remonte un petit peu, dans le cadre de ces associations culturelles. J'habite entre Paris et Rome, Rome et Paris, et j'aime bien quand je prétends habiter une ville, la connaître. Le moment est venu d'accueillir un homme d'influence, un homme dont beaucoup aujourd'hui se réclament. c'est du chinois.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 Cette fois où j'ai dragué une gauchiste, Christophe, je m'en souviendrai, je pense, longtemps. Euh, alors, ce n'était pas écrit sur son front, hein. vous allez comprendre dans quelques instants comment je vais le, comment je vais le découvrir. Alors, je m'appelle Stéphane Edouard, je suis, on va dire, pour résumer en un mot, psychosociologue. Je fais d'ailleurs des vidéos euh, d'habitude beaucoup plus construites, des dossiers euh, politiques, médias politiques, sociologiques... Euh, euh, écologique même parfois. Là, on est l'été, donc dossier de l'été, il n'y a pas forcément d'actu brûlante, on a enregistré avec mon cri cri aux officiel officiels de qui vous savez, une série de vidéos comme ça en avance pour vous rassasier pendant l'été, et euh, j'ai décidé dans celle-ci de vous parler donc d'une anecdote personnelle, on parle finalement très rarement de drague hein, sur cette chaîne, contrairement à ce que disent les mauvaises langues. Euh, y a on a fait combien de vidéos de drague Aucune depuis bah, que tu es okay, arrivé euh, voilà. Mais, anecdote perso, j'ai dragué une gauchiste, c'était il y a quelques temps maintenant, ça remonte un petit peu, dans le cadre de ces associations culturelles. J'habite entre Paris et Rome, Rome et Paris, et j'aime bien quand je prétends habiter une ville, la connaître. J'aurais honte d'habiter une ville sans rien en savoir, passer devant les monuments sans savoir ce que c'est, quel rôle ils ont eu dans l'histoire. Et donc, je suis inscrit dans plusieurs associations culturelles qui organisent, donc, comme leur nom l'indique, des visites culturelles. Et alors là, pour le coup, c'était à Rome. Ça aurait pu être à Paris, mais c'était à Rome. Et euh, j'avais rentré aperçu cette fille dans une visite euh, précédente, et elle m'avait rappelé en fait, euh, m'avait rappelé quelqu'un. Voilà. Euh, ben bah oui, parfois on a des motivations pas très catholiques ou pas très avouables pour être attiré vers les gens. Il y a des femmes qui vont vers les hommes parce qu'ils ressemblent à leur père ou à leur grand frère. Et bien là, elle me rappelait quelqu'un avec qui j'avais passé des bons moments et j'ai dragouillé à ce simple titre. Voilà, si vous trouvez que c'est macho, ben pensez ce que vous voulez. En tout cas, euh, moi, je ne trouve pas vulgaire de mettre les mots sur la réalité. La réalité, c'est celle-ci, je mets des mots dessus. Elle me rappelait quelqu'un. Lors de cette première fois, en fait, ça a été très vite avorté puisque... c'était la seule visite de l'année où il fallait une pièce d'identité. Le bâtiment que nous allions visiter était géré par l'État ou militaire ou je ne sais pas quoi. J'avais pas de pièce d'identité, donc du coup, c'était avorté, ça m'avait bien gavé et bien pourri la journée. Quelques mois plus tard, autre visite, autre lieu, qui vois La fameuse, je ne sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, Valentina, ou je ne sais plus, bon bref. Et je me dis, putain, elle ressemble toujours autant à un machin, et la, la visite commence, et on parle de, de ce qui nous entoure, et puis on blabla de quoi. Cette association-là, en particulier, a comme caractéristique d'être très éclectique dans les lieux qu'elle nous fait visiter et dans les activités qu'elle nous fait découvrir. Donc on peut passer d'un palais euh, du 18e à euh, un entrepôt, euh, une gare désaffectée, des euh, catacombes, etc. Là, en l'occurrence, la visite auquel, à laquelle j'ai participé suivait. Tu y es Christophe, tu y es avec nous Tu es présent je suis il, présent, il est présent, je suis là. C'était le studio d'un architecte italien, donc, euh, excentré donc, du, du, du centre de Rome, qui avait comme particularité d'avoir dessiné des avions euh, pliables, des monoplaces et biplaces que tu pouvais en fait démonter, remonter, euh, euh, avec des ailes pliables, etc. C'était un très beau projet. Donc, évidemment, nous avons eu droit à un rétrospectif un peu de ces 15 dernières années. Il avait dessiné ses plans au début des années 2000, mise en production, enfin en production, produit le prototype fin des années 2000. Arrive la crise que vous savez. Le monde de l'aéronautique prend cher comme les autres. Surtout le monde de l'aéronautique civile euh, slash, euh, comme ça, un peu archi-ingénierie privée, etc. Les sponsors n'étaient plus là, les financements n'étaient plus là. Et tout était à quelqu'un de connecté normalement. Tout cela évoquait la tendresse, c'est-à-dire que tu voyais ce type qui avait voué sa vie à l'aviation, qui avait dessiné des prototypes, qui les avait produits, ce de... n'était pas des plans, on les avait dans la cour, devant nous, et quand tu les regardais, tu voyais qu'ils n'avaient pas bougé depuis, depuis une dizaine d'années, ils commençaient à prendre des points de rouille, qu'ils étaient probablement plus fonctionnels, ça ne sentait pas l'opulence. Tu voyais encore les ordinateurs euh, qui avaient servi à son, à son équipe, sa femme et sa fille faisaient partie de l'aventure. Et tu voyais ces gens, alors qu'ils avaient ensuite avait décliné ces projets dans des choses beaucoup plus domestiques pour aller figurer dans des salons du meuble, comme le salon de, le, de Milan. Tu sais, le, le, mobile, est, euh, le salon le plus connu était en Milan. Donc ils ont décliné ensuite des, des, des, des, des jets d'eau, des baignoires, de l'hydromassage. Enfin, ils ont fait plein de choses beaucoup plus terre à terre, entre guillemets, pour survivre. Et tu voyais ces avions euh, ingénieux et majestueux qui mouraient, en fait, dans la cour, qui mouraient de ne pas être produits, qui mouraient de ne pas être utilisés, qui mouraient de prendre la pluie. Et tout ça faisait monter une mélancolie et un sentiment de frustration qui était pour moi évident, en fait. Je voyais ces gens qui, comme le, tu sais, le peuple européen, comme c'est comme écrit sur le Palazzo de la, la civiltà. Euh, ce peuple de poètes, de guerriers, d'inventeurs et de génies. Et bien là, tu avais tout. Tu avais la poésie, tu avais l'invention, tu avais la construction, tu avais la fabrication. Et il y avait euh, et ben, euh, les trappes, les pièges, le tissu économique qui n'a pas suivi, euh, le, la monnaie unique avec, avec la, les différences structurelles de compétitivité qui font que c'est beaucoup plus dur pour les pays du Sud que pour les pays du Nord. Et tu avais cette famille euh, construite autour de ce, de ce studio d'architecture-ingénierie qui était réduite à produire des bacs à douche. Et ça m'a ça fait monter une tendresse et une empathie folle. Chez cette fille que, que, que je draguillais gentiment pendant la visite, rien. Ça ne elle était insensible totalement, ça ne l'intéressait pas, l'ingénierie, elle s'en foutait, les plans, elle s'en foutait. À la limite, je peux comprendre. C'est vrai qu'on était vraiment très excentré du, on va dire, du baricentre des, des visites culturelles. On était vraiment aux confins, on était aux limites. Que tu sois pas forcément sensible à une machine-outil ou à un plan, à la limite, pourquoi pas. Mais il y avait quelque chose dans le destin et dans la façon dont la conjoncture économique avait châtié les espoirs de cette famille. Il y avait quelque chose où, si tu es branché correctement, tu ne pouvais que ressentir quelque chose elle a finalement donc on a on, on s'est connu là elle m'a demandé un, un passage c'est à dire j'avais une, une voiture j'avais pas ma voiture j'avais un car sharing j'avais une smart euh, tu, tu, que tu prends un point que tu peux laisser à un autre elle n'en avait pas elle me demande de la de la accompagner dans le centre ce que je fais elle me confirme si besoin était mais ça se sentait que vraiment la visite l'avait gonflé et que les elle elle médecins en fait et les radiologues elle n'était pas du tout intéressée par la technique, donc je lui dis quand même, c'est bizarre, enfin un médecin c'est comme scientifique, bon ok. Et elle me dit sur le chemin, moi j'allais à mon cours de, de tango, puisque c'était le samedi, et elle me dit sur le chemin, ben, ça tombe bien, ton cours est à San Giovanni, et elle me dit, est-ce que tu peux me laisser place, machin, euh, parce qu'il y avait une manif anti-Salvini. Et, euh, bon, tu il y, y en a plein, il y en a très souvent des manifs anti-Salvini, donc forcément des manifs de gauchistes. Bien sûr. Et en fait, elle m'a dit cette phrase, « Tu sais, il y a certaines causes où on ne peut pas ne pas adhérer et où on ne peut pas ne pas en être. » Et là, le, le parallèle était choquant. Et je vais maintenant te lire ce que c'est que la définition d'un gauchiste par euh, euh, Kaczynski. Kaczynski décrypte deux grandes tendances de l'esprit gauchiste. La première est un sentiment d'infériorité prononcée, qui incite à s'identifier à tout ce qui ressemble à la faiblesse, à la défaite, au réprouvé. Cette fille venait de passer 1h30 à voir les conséquences réelles sur une famille italienne honnête, intelligente, travailleuse, d'entrepreneur. Elle venait de voir les conséquences logiques de l'euro, de l'Union européenne et de la crise de 2008. C'est un studio qui, qui, qui est, ça me fait peine de le dire, mais qui, qui va vers la fermeture des portes. Enfin, C'est évident, si tu veux. Et elle n'avait pas une once d'empathie pour ces gens qui sont ses, ses, ses, ses, ses frères et sœurs et ses cousins. Par contre, elle va manifester de l'empathie pour des migrants et pour l'importation comme ça de peuples d'autres rives dont elle ne sait rien, qui factuellement sont impliqués dans 98% des faits divers, hein, d'où la diversité. Et là, il est évident qu'elle va se solidariser avec les défenseurs de ces gens qu'elle n'a jamais vus, avec qui elle n'a rien en commun, pas une once d'ADN en commun, pas une once de mode de vie en commun. Et de ce moment-là, en fait, j'ai plus pu, euh, en dépit de la ressemblance que je trouvais piquante avec cette autre personne que je trouvais piquante également, j'ai vraiment vu... La, la, la dilution de l'esprit critique et le fait que c'est une maladie mentale quoi. L'incapacité à ressentir de l'empathie pour une famille que tu as devant les yeux et qui sont les tiens et par contre, l'empathie en quantité infinie pour des gens qui ne sont pas ta famille qui viennent d'un autre monde et qui viennent te bouffer. Voilà, j'ai jamais rencardé cette fille, j'ai passé une demi-heure en voiture avec elle et une heure et demie et une visite. Voilà le plus loin, que j'ai pu aller avec une gauchiste, pas à barbe, Un hein. barbe c'est pour les hommes, les filles gauchistes ont leur, leur petit truc également. Si vous êtes sage et si cette vidéo vous a plu, je vous en raconte une autre, la prochaine fois, avec une autre gauchiste chez le marchand de glace. Comment on manifeste, Christophe, qu'on qu en veut ah ben, qui n'en veut, avec Christophe un, avec, un pouce, hein. avec un pouce. Avec, avec un pouce, avec un abonnement, avec un commentaire. Exactement. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire.